La chronique compétence avec Actual Group. Actual Group, construisons ensemble votre travail. Plus de 1000 postes à pourvoir en CDI chez un des leaders en France et peut-être même dans le monde d'ailleurs, un des leaders en tout cas du secteur du conseil de la transformation numérique et de l'organisation. Je parle du groupe Talent. Talent, c'est 3000 personnes dans le monde, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et donc plus de 1000 postes à pourvoir. Vous êtes en charge des RH. Les ressources humaines dans ce groupe. Nicolas Recapé, c'est bien ça Tout à fait. Alors, merci de nous donner des détails. Ça fait beaucoup, mais les personnes qui recherchent, vous Alors, nous recherchons aujourd'hui des profils à la fois expérimentés, 50% de nos 1000 CDI aujourd'hui sur des profils expérimentés. Oui, des ingénieurs des... des ingénieurs, des écoles de commerce, mais effectivement, 50% expérimentés, 50% juniors, sur des profils extrêmement divers, qui vont aller des profils très technologiques à des profils en organisation, en conduite du changement. Ce sont des postes à pourvoir un peu partout en France Oui, Talon aujourd'hui est un groupe qui est implanté... C'est 2500 en France hein. 2500 3000. dans le monde, 3000 dans le monde, euh, 10 implantations en France, 11 pays dans le monde, et aujourd'hui ouais. nous recherchons partout, à Paris comme en province, et effectivement euh, c'est euh, des profils très divers. Alors, j'ai vu dans votre dossier, vous, êtes, euh, vous avez la fierté de mettre en avant Great Place to Work encore cette année, c'est assez récurrent, euh, Management de proximité, diversité, convivialité. Est-ce que c'est résumé vous... Ah oui, complètement. En fait, C'est une démarche que nous avons initialisée il y a plus de 8 ans maintenant, et nous avons la chance d'être labellisés Green Place to Work ouais. depuis plus de 8 ans. Nous y tenons beaucoup, nous demandons beaucoup d'actions par rapport à ça. La diversité, la convivialité, le management de proximité, l'esprit d'entreprendre sont des piliers aujourd'hui des valeurs, de talents que nous défendons, mais pour lesquels nous avons aussi beaucoup de preuves de vie. Merci Nicolas Recapé pour en savoir plus, donc, sur les postes à pouvoir chez Talent, mediarh.com. C'était la chronique Compétences avec Actual.